C'est une protéine naturelle, présente principalement dans la farine de blé, depuis toujours, mais qui a un petit peu évolué avec le temps et les traitements industriels, alimentaires. Donc le gluten peut déclencher des intolérances importantes sous le terme de maladies céliaques, qui entraîne de, des troubles digestifs, et des troubles bien au-delà, articulaires, des problèmes de peau et tout ça. Donc c'est une protéine qui a été bien isolés et en retirant la farine de blé, de sel, en retirant certaines farines et beaucoup de produits industriels, les gens peuvent vivre normalement et ne plus avoir ces problèmes de réaction alimentaire. Après, le gluten n'est pas un poison en soi, mais malheureusement, notre corps maintenant est complètement pollué et beaucoup de gens réagissent très mal. Quand je parlais du gluten, il y a quatre ans, personne ne savait ce que c'était. C'est juste un problème de diagnostic. Il y a beaucoup de pays où ça fait très longtemps que c'est diagnostiqué. Nous, on a mis un peu plus de temps, déjà par dans notre culture, je pense. Et puis, il y a beaucoup de médecins qui sont encore réticents. Le sang gluten dans la consommation euh, de la population euh, générale a explosé il y a deux ans. Je ne parlerai pas de mode, moi. Je parle juste de ce, cette offre commerciale qui explose. On a l'impression que chaque marque fait sa ligne sans gluten. Et euh, je pense que l'explosion est c'est exponentiel et elle n'est pas terminée. Il y a des pays où le diagnostic est fait à la naissance. Quand ce sera le cas en France, je pense qu'il y aura beaucoup plus de cas de maladies cœliaque détectées tôt. Et puis, euh, il y a malheureusement toute la nourriture industrielle que les gens ingèrent, où il y a du gluten partout qui a été modifié et qui déclenche malheureusement des, des intolérances tardives. J'ai eu une enfance un peu difficile au niveau santé et on n'avait pas mis le doigt dessus, les médecins ne savaient pas ce que c'était, mais j'avais donc des intolérances alimentaires que j'ai découvert très tardivement. On me l'a diagnostiquée à l'étranger et en rentrant en France, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune offre pour cette population qui est certes entre 1 et 2% de la population, mais on a quand même envie d'aller manger au restaurant, de manger des pâtisseries. Je me suis dit qu'il y avait une offre qui n'existait pas. Les gens ont envie de sortir avec leur famille, leurs amis, se poser de questions sur euh, je peux pas manger de pain, de, pas de dessert, attention dans la sauce, voilà. C'est un vrai calvaire hein, de manger sans gluten. J'ai ouvert un oglu à New York euh, il y a quelques mois et euh, bon, l'accueil a été différent parce que déjà ils nous attendaient pas, ça fait dix ans qu'ils parlent du sans gluten. Euh, Disons qu'on a osé aller à New York pour offrir une pâtisserie française un petit peu différente de ce qu'ils offrent. Ils ne font pas des éclairs sans gluten ou des tartes aux fruits. Voilà. Après, ils savent tout ce que c'est le sans gluten et ça fait vraiment partie de leur diététique, beaucoup plus qu'en France. Alors Quand j'ai ouvert il y a 4 ans, il y avait effectivement une attente de tous ces gens qui n'allaient plus au restaurant, n'achetaient pas de gâteaux ni de pain. Donc c'était, je pense, 80% de ma clientèle. On a une clientèle de quartier qui n'est pas du tout concernée, mais qui vient pour le cadre, la nourriture puisqu'on a une, une carte normale entre guillemets. Et puis euh, on a ces gens aussi qui font attention à leur alimentation, qui ont une diététique. Dans notre carte, on a euh, sans lactose, sans œufs. On a des offres très larges. C'est souvent les gens qui ont une intolérance alimentaire en ont d'autres malheureusement. Et puis euh, bien sûr on est bio, 100% bio, euh, et on a une offre végétarienne. Euh, parce qu'on parle à une population euh, voilà, qui effectivement euh, accorde beaucoup d'importance à ce qu'il mange. Bon